Voilà Juste trouver le bon angle, c'est un peu de la trigonométrie aussi. Voilà. Sinon tu le gardes pour l'année prochaine. Ça pourrait être utile. Donc cette fonction, elle... Euh elle ressemble beaucoup à celle que vous avez déjà faite, qu'on a déjà faite il y a un moment. Donc l'idée est un peu la même. Ici on a un cosinus carré, et puis euh, pour calculer la période, je vous ai dit que ben, ça peut être utile d'utiliser ça, parce que si on part de cette expression-là, on n'arrive pas à trouver la période. Ou plutôt on n'arrive pas à montrer que la période c'est pi. Euh, quoi d'autre Donc moi, ce que, ce que je propose de faire dans ce cas-là, c'est déjà remplacer dans f, de déjà remplacer le cosinus carré x par cette expression-là. Donc ça va faire 2, 1 plus cos2x sur 2 plus cos2x et puis ici, on a un 2 divisé par 2 qui fait 1. Et donc, il nous reste 1 plus... On a cos 2 fois x plus cos 2 fois x. Donc, on en a 2. Alors, c'est une expression de la fonction. C'est la même fonction, malgré les apparences. C'est la même fonction, mais exprimé sous une autre forme ça veut donc dire qu'on pourrait continuer l'étude de fonctions en utilisant cette, cette forme algébrique là c'est plus intéressant pourquoi bah déjà il n'y a qu'un seul terme qui fait intervenir x il n'y a plus de carré comme ici donc c'est plus intéressant et plus facile pour faire le reste des calculs donc dans ce cas là moi, j'aurais tendance à garder cette, cette expression-là. Celle-ci, on, quand on la dérive, par exemple, ça donne quelque chose d'assez compliqué. De, de quelque chose de plus compliqué, en tout cas. Alors, je vais faire toute l'étude de fonction avec ça. Ce qui revient exactement au même, on a, on a l'égalité. Cosinus carré x est égal à ça, donc j'ai remplacé le cosinus carré par quelque chose qui est la même chose, mais qui a une apparence différente. à vos collègues dans l'autre classe hier en fait c'est un peu comme le fun day, on se déguise on a une apparence différente mais on est toujours les mêmes personnes à l'intérieur hein? c'est pas, pas sûr ah oui ça c'est alors le domaine de définition, ben, l'ensemble des nombres réels la période, alors je vous avais dit qu'il fallait vérifier que t égale pi. Alors vérifions. F de x plus pi, c'est donc 1 plus 2 cosinus 2 fois. Et puis on remplace x par x plus pi. Donc 1 plus 2 fois cosinus. 2x plus 2pi. Mais bon. cosinus 2x plus 2pi, c'est égal à cosinus 2x, car la fonction cosinus est périodique de période 2pi. C'est 2x, oui. Je vais corriger. Donc, f de x plus pi est égal à 1 plus 2 cosinus 2x, qui est bien égal à f de x, la période, donc la plus. une période c'est en, en tout cas, plutôt t égale pi, pi est en tout cas une période de cette fonction dérivée. il faut le mettre dans l'intérieur et au bac, si vous avez un exercice comme ça. Si vous passez de là à là, sans mettre la justification, vous n'êtes pas là pour m'expliquer pourquoi vous avez fait comme ça, et donc je ne sais pas si votre raisonnement est juste. Si on demande de vérifier que la période c'est pi, c'est clair qu'à la fin on doit vouloir arriver à ça. Donc, passer de cette ligne-là à cette ligne-là sans justifier, ça veut juste dire que vous savez ce qu'on doit mettre à la fin, mais ça ne veut pas forcément dire que vous avez compris pourquoi on fait ça. Donc ça, il y en a besoin. Ce n'est pas juste une, une décoration que je mets là. Je le mets parce que c'est nécessaire. Je le dis et en plus je l'écris ça. Ensuite, euh, la parité, donc, moins euh, x, c'est 1 plus cosinus moins 2x, mais cosinus moins 2x égale cosinus x, à, égale cosinus 2x, pardon. Car la fonction cosinus est paire, là encore. La justification est donc f de moins x égale 1 plus cosinus 2x est égale à f de x. Donc la fonction f est paire. Ça veut donc dire que on sait que la période CP, donc on pourrait étudier la fonction uniquement sur cet intervalle-là, puisque le reste de la fonction on peut le trouver en faisant des copies de cet intervalle-là sur tout l'ensemble des nombres réels. Et la fonction est paire, donc par symétrie fonction sur l'intervalle 0, pi sur 2, par symétrie, on va pouvoir trouver à quoi ressemble la fonction sur l'intervalle moins pi sur 2, 0. Donc, on étudie la fonction sur cet intervalle-là. 0. 1 plus 2, décidément, c'est 2. Alors, cosinus 2x égale moins 1,5. On vient de le voir, on a x qui est dans l'intervalle 0, pi sur 2. Donc, 2x est dans l'intervalle 0, pi. Ça veut dire que les solutions de cette équation-là, on doit les chercher dans l'intervalle 0, pi. Alors, si on trace le cercle trigonométrique... part dans le formulaire étable, vous trouverez que le cosinus de pi sur 3 est égal à 1,5. Ici, le cosinus de l'angle pi sur 3, il fait 1,5. Ce qui nous intéresse ici, ce n'est pas l'angle le, le dont, dont le cosinus est égal à 1,5, c'est l'angle dont le cosinus est égal à moins 1,5. Par symétrie. Par symétrie, voici un angle dont le cosinus est égal à moins 1,5. D'ailleurs, c'est le seul angle entre 0 et π. Donc cosinus est égal à moins 1,5. Et comme on a une symétrie ici, cet angle-là, c'est le même que celui-ci. Et donc l'angle que j'ai mis en vert là, c'est pi moins pi sur 3. Donc 2 pi sur 3. Pi sur 3. On va jusque-là et on revient en arrière de π sur 3. Donc la seule solution ici, c'est 2x égale 2pi sur 3. Et donc, si on divise tout ça par 2, ça fait x égale pi sur 3. Donc il y a un 0 en hein, pi sur 3 ici. Aussi, on a un angle des pi sur 3. Je peux tout les mettre. On ne voit plus rien après. Il n'y a pas grand-chose. Ça, vous trouvez dans le formulaire étable. vous n'allez pas trouver moins 1,5 a que les valeurs positives donc vous allez trouver 1,5 et après il faut raisonner pour savoir que ici on est on a quelque chose de symétrique et donc cet angle là cet angle là et celui là vont être le même et donc ici on peut faire le calcul avec pi moins pi sur dans le formulaire étape vous allez trouver que les valeurs positives oui Oui, mais dans le formulaire étable, vous trouvez uniquement les angles remarquables, dont le cosinus, le sinus ou la tangente sont positifs. Bon, ce n'est pas tout à fait vrai. C'est à moitié. vrai. Vous avez les angles. Je ne sais pas, il faut regarder dans un formulaire étable. Je vais faire un cercle plus grand. Puis en fait, je vais même prendre un vrai cercle. Comme ça on y verra un peu plus clair. Que celui Alors on va prendre celui-là. Voilà un joli cercle. Donc on sait que Ici on a 0,5 L'angle de pi sur 3, oui Moi, ce que je vois c'est qu'on a dit qu'on n'a la fonction d'un l'intervalle moins pi sur mu. Oui, ah, j'y reviens. Et cosinus, enfin, en cosinus, c'est moins mu, c'est deux côtés. Oui, mais on s'intéresse aux valeurs de x qui sont dans l'intervalle 0 pi sur 2. Ici, si on calcule le cosinus de 2x. Donc l'angle ici 2x il peut être compris entre 0 et pi, puisque c'est 2 fois x, donc c'est un, un intervalle deux fois plus grand. Alors pour trouver l'angle dont le cosinus est égal à moins 1 demi, eh bien il suffit d'aller regarder de l'autre côté. Là on a moins 0,5. Comme ça, donc c'est cet angle là. puis on a un effet de symétrie. L'angle qu'on a ici, c'est le même que celui qu'on a ici, par symétrie. Donc cet angle-là qu'on cherche, dont le cosinus est égal à moins 1,5, c'est tout un demi-tour de cercle, moins pi sur 3. Et tout un demi-tour de cercle, c'est pi, moins pi sur 3, et pi moins pi sur 3, ça fait 2 pi sur 3. C'est comme ça qu'on trouve cet angle-là, par symétrie. Et vérifier après euh, avec la calculatrice si, ça vous... si vous avez des doutes. On a, dans ce cercle trigonométrique, on a des symétries partout. Ici, en fait, ça vient du fait, euh, ici, ça vient du fait que la fonction cosinus est paire. C'est donc comme ça qu'on trouve ce. 2pi sur 3, et quand on divise 2pi sur 3 par 2, on a 3. Alors la dérivée n'est pas très compliqué à calculer, la dérivée de 1 c'est 0, et la dérivée de cosinus 2x, 2 cosinus 2x c'est moins 4. cosinus 2x. L'axe il, enfin, il est compliqué. il n'est pas compliqué, mais. Il est perturbant parce que on lit trois informations dessus. Normalement, quand on a un graphique, d'accord, on lit les informations sur l'axe des X, sur l'axe des Y, et puis on a fini. Et puis là, donc là on a le cosinus, le sinus, et puis on a en plus les angles tout autour. Donc on a ici on a un graphique avec trois entrées, donc on a, on a trois informations sur le graphique c'est un peu un, une gymnastique de l'esprit que d'essayer de travailler avec ce cercle trigonométrique. Pourtant il est très utile. C'est important de le maîtriser, en tout cas pour tout ce qui est trigonométrie. Voilà. Donc la dérivée. sinus 2x égale 0 donc le sinus qu'on trouve ici sur l'axe vertical alors un angle dont le sinus est égal à 0 on en a deux ici 0, quand on projette ce point là sur l'axe vertical on arrive en 0 et quand on projette ce point là sur l'axe vertical on arrive en 0 aussi donc on a 2x égale 0, et 2x égale pi, donc x égale 0, et x égale pi sur 2. Et ici, encore une fois, on s'intéresse aux valeurs de x comprises entre 0 et pi sur 2, mais l'angle qu'on cherche ici, c'est 2x, donc on peut chercher toutes les valeurs comprises entre 0 et pi, puisqu'on a un intervalle qui est deux fois plus grand. Et d'ailleurs, après, quand on regarde, ici on a bien deux valeurs, on a bien deux zéros qui sont compris entre 0 et pi sur 2. Le signe, euh... donc, le sinus, 2x ici avec 2x sur l'intervalle 0 pi il est toujours positif puisque tous les angles qu'on va prendre ici compris entre 0 et pi vont avoir un sinus qui est dans cette zone là et donc un sinus qui est positif donc sinus 2x est toujours positif la justification c'est mon cercle trigonométrique Ça veut donc dire que moins 4 sinus 2x est toujours négatif. Je devrais préciser ici, pour x. 2, donc, c'est toujours sous-entendu qu'on travaille sur cet intervalle qu'on a défini au point 4. Le sinus est bien sûr pas toujours positif, il peut être négatif aussi. Il est seulement positif ici. Enfin, je dis qu'il est toujours positif parce que on travaille uniquement pour des valeurs de x comprises dans l'intervalle 0 π sur 2, et donc des valeurs 2 fois x comprises dans l'intervalle 0 pi. Ce qui doit nous donner quelque chose d'assez simple, comme tableau. 6. Variation. Ici on n'a pas vraiment besoin de trop détailler, on a une dérivée qui est toujours négative, qui s'annule en 0 et en pi sur 2, donc on a une fonction ici qui est décroissante. On a vu qu'il y avait un 0 en pi sur 3. Fonction pair donc on a une symétrie, on va avoir un 0 en moins pi sur 3. On peut calculer aussi ici f de 0, c'était quoi 1 plus cosinus, 2 cosinus, ça fait 3. cosinus ça fait moins 1 moins 2 moins 1 F de 0 c'est 1 plus 2 cosinus 0 donc 1 plus 2 3 et F de pi sur 2 1 plus 2 cosinus 2 fois pi sur 2 donc pi cosinus pi c'est moins 1 donc ça fait 1 moins 2